Je caresse Cosima parce qu'elle est là. J'ai dit fouiller vos trucs. Oui. Tu veux que je la refasse <rire> Attendez, il faut que je réembraye je derrière. Tipu oui, les gens oui, les gens euh, Aujourd'hui, un vlog spécial. Du coup, je vais faire l'annonce importante, le cœur de pourquoi on fait le vlog au début. Et rester pour la fin parce que, genre, il y a deux annonces hyper excitantes que, genre, voilà, je vais faire. Donc, restez jusqu'au bout. Du coup, nouveau déménagement et on fait à nouveau appel à vous parce que la situation reste toujours un peu complexe. Donc, on doit quitter notre logement le 1er juillet. Du coup, entre le 15 juin et le 1er juillet, on cherche un appart qui serait disponible, qui serait chouette, qui serait à Rennes ou Nantes, euh, 40 m carrés, mini, 600 euros maxi et, important, euh, si le propriétaire ou l'agence a souscrit à l'assurance loyer impayé, nous on pourra pas, parce que euh, on n'a pas trois fois le, le loyer en, en sous, c'est pas quelque chose qu'on qu possède par mois, et on n'est pas étudiant non plus. Et les préinscriptions c'est fini, donc euh, on aurait même pas grugé là-dessus. Euh, voilà voilà, ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Euh, voilà, donc s'il vous plaît, si vous avez, euh, si vous connaissez quelqu'un qui a un appart, ou si vous avez des bons plans, euh, pas de coloc, parce que bah, on vit ensemble depuis, voilà, ça fait six ans qu'on est <rire> ensemble avec notre chat, du coup on, on aime quand même avoir notre, notre intimité. Et, euh, et voilà, tu veux disparaître magiquement. <rire> bon. Bah, comme euh, ma main, mon partenaire s'est transformé en hérisson, je vais continuer toute seule. Décale-toi un peu, s'il te plaît. Hop là Donc, première annonce, il euh, y a eu type qui est en train de refaire son shop, et du coup, j'attends qu'il finisse d'avoir les fonctionnalités que je veux. Mais il y a plein de super merch hyper excitants qui vont sortir. Euh, plein plein de choses géniales, avec plein d'Illus originales, plein de textes cool. Il euh, y aura une vidéo annonce de quand ça sortira. Je ne sais pas quand ça sortira, j'attends vraiment que du type puisse avoir déjà l'option de panier, pour que vous puissiez acheter plusieurs choses et payer les livraisons qu'une seule fois. Et euh, j'attends aussi qu'il y ait l'option pour avoir des catégories, parce que actuellement, si j'inonde si le truc de nouveau design, ça va être un bazar et personne ne va s'y retrouver et euh, ça ne sera pas bien. Donc voilà, il y a ça qui arrive et l'annonce excitante J'avais mis euh, un petit indice, mais euh, voilà, genre, il y a Faustine qui m'a demandé ma main, du coup je suis fiancée, et euh, genre, je sais qu'il y a des personnes qui sont, enfin, qui me suivent, etc, pour des raisons très féministes, et je reste très féministe, mais voilà, moi ça fait bouger mon petit cœur de princesse, donc chut, je suis contente, ok Donc voilà. Euh, je suis toujours euh, polyamoureuse, je suis toujours dans un polycule, ça, ça change pas, c'est juste que, voilà, je suis, je suis fiancé à une des parties de, de ce polycule. Voilà, voilà, euh, donc si vous pouvez nous donner un coup de main, ah, partagez et tout, genre, voilà, de, de fouiller vos, vos trucs, et, euh, et on se voit euh, très bientôt à Rennes ou à Nantes, pour les personnes qui nous auront donné un coup de main, du coup. Enfin très bientôt euh, le confinement, tout ça, mais... Euh, Déconfinement, Covid, tout ça. Bref, ça reste compliqué, mais... Euh, mais on se verra quand même. Voilà, voilà, des bisous, chou